Ce qui m'a amené à mettre au point la méthode mère, c'est que moi-même, dans ma vie, j'ai eu un certain nombre de, de ruptures de vie. J'ai été en surpoids, j'ai eu un divorce, j'ai eu un début de cancer. Il y a eu beaucoup de choses en fait, qui, dans ma vie, m'ont amené à travailler sur moi et à comprendre les choses. Mais surtout, depuis toujours, je suis Passionné par le comportement de l'humain, j'ai, de par la carrière que j'ai eue avant de devenir coach neurocomportementaliste en nutrition, beaucoup travaillé sur l'échange avec l'autre, la compréhension en fait de la relation, les actes d'achat, un certain nombre de choses qui m'ont amené à comprendre que finalement beaucoup de choses partaient du cerveau. Cette connaissance que j'ai eue m'a amené petit à petit, à vouloir mieux comprendre comment fonctionnait l'humain et pourquoi, lorsque je faisais des régimes alimentaires, puisque j'étais en surpoids, je reprenais systématiquement du poids. Les différents événements de ma vie m'ont fait comprendre qu'il y avait une relation entre la façon dont je mangeais et ce que j'étais en train de vivre sur l'instant, donc les émotions et les stress. C'est à partir de ce moment-là, à un moment donné, où j'ai eu envie d'aller plus loin et effectivement, j'ai commencé à creuser. Ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer de métier et j'ai eu envie de me rapprocher de ce qui était important pour moi, c'est-à-dire aider l'autre. Ayant compris un certain nombre de choses sur moi, j'ai voulu aller encore plus loin et j'ai suivi un certain nombre de formations, j'ai lu beaucoup de publications médicales, j'ai rencontré euh, des personnes éminentes hein, dans tous les domaines, euh, que ce soit les domaines en neurologie, que ce soit des domaines en physiologie, que ce soit dans les, dans les transmissions génétiques et épigénétiques, je vous en parlerai plus tard. Euh, et bien à ce moment-là, j'ai en fait fait des liens entre des choses qui m'ont permis de comprendre que finalement, encore une fois, la nourriture n'était pas le problème, mais que en fait, tous les actes que nous avions, hein, que ce soit la nourriture, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, en fait, tout ça avait une problématique qui était vraiment en amont, finalement, d'une conséquence que l'on pouvait voir aujourd'hui. Donc, quand j'ai vraiment compris ces mécanismes-là, je suis allée rencontrer des chirurgiens gastriques, des personnes qui opéraient, euh, des personnes qui étaient en obésité euh, morbide, et je leur ai expliqué ce que j'avais compris du surpoids. Étant donné qu'eux rencontraient certaines problématiques, des personnes qui reprenaient du poids, etc., ils ont été très intéressés par, par mon approche. J'ai eu la chance hein, de pouvoir être au cœur d'un système pendant deux ans qui m'a vraiment permis de comprendre et de rencontrer des personnes, de tester avec elles toutes ces, toutes ces méthodes, cette méthode que j'ai pu mettre au point par la suite, qui a fait qu'aujourd'hui, les personnes qui sont en surpoids peuvent perdre du poids sans faire de régime et surtout c'est durable. Avec la méthode mère, allégez-vous la vie